ProSAFormation Formation est un centre de formation spécialisé sur les services à la personne. Nous formons en alternance le CAP Petite Enfance, le Bac Pro Accompagnement Soins et Services Options Domicile, qui sont des diplômes du ministère de l'Éducation nationale. Nous formons également sur le titre Assistant de vie aux familles qui est un titre du ministère du Travail. Nos centres sont tous équipés de matériel exigé par les référentiels de formation. Les équipes sont composées d'intervenants du secteur qui sont motivés, dynamiques et soucieux de la réussite de tous nos apprenants. On va partir de l'expérience des étudiantes pour leur apporter un savoir-faire et une technique professionnelle en ce qui concerne tous les soins à l'enfant. On se base sur des cas réels, des expériences réelles qu'elles ont vécues. On va faire des travaux pratiques en petits groupes de 7 personnes, ce qui permet un suivi vraiment individualisé. Les élèves sont là pour apprendre essentiellement les gestes d'accompagnement pour préserver un maximum d'autonomie de la personne à son domicile, l'aider dans le quotidien, les soins d'hygiène, aussi à faire les transferts du lit au fauteuil et apporter du bien-être et du réconfort aux personnes âgées. Avec ProSAP, on a un partenaire sérieux pour tout ce qui est euh, déjà sélection des candidates. Accompagnement, on va dire, administratif, puisqu'ils prennent en charge les dossiers, que ce soit à la mise en place du dossier ou ensuite au suivi mensuel des stagiaires et vont même jusqu'à établir la facture pour notre organisme de formation professionnelle. Ce qui a fait la différence, c'est tout simplement l'interlocuteur qu'on a eu en face de nous, qui a réussi à nous expliquer le mieux de façon très claire, très précise et le fonctionnement de l'école et le fonctionnement d'un contrat de professionnalisation et l'ensemble des circuits de financement. ProSAP nous apporte son expertise et puis pour l'instant du sérieux en tout cas. voilà.